Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 24 février 2022, 3h48 du matin, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous nous sommes réveillés tôt et nous ne nous sommes pas endormis depuis. Le 24 février 2022 a commencé le jour le plus long de notre vie, disait hier soir Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a tweeté ce matin, « Ukrainien, Ukrainien, la France se tient à vos côtés, à la solidarité » à la victoire et à la paix. Jean-Louis Bourlange, depuis un an, le monde était branlé, l'ordre mondial était branlé. Oui, euh, qui lui dit, qu'il l'eût cru euh, Il y a un an, euh, certains ne croyaient pas à la guerre, d'autres, dont moi, euh, y croyaient, pensaient que Poutine euh, n'avait plus d'autre choix au point où il était allé que de faire la guerre. Mais combien pensaient qu'un an plus tard, la grande armée rouge serait un, euh, enlisée, incapable de conquérir ce pays de taille modeste. Personne, personne ne le pensait. Et les Ukrainiens nous ont donné une, une formidable leçon. Et cette leçon, elle s'explique en partie par le contenu de votre question. C'est-à-dire que derrière cela, il y a quand même toute une idée de la démocratie, de l'homme en réalité, du droit, de la liberté, qui fait que nous nous sommes tous, directement pour les Ukrainiens, indirectement pour l'ensemble des Occidentaux, mobilisés derrière, derrière l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a deux lectures de l'avenir du monde qui s'affrontent en ce moment dans les, les plaines ukrainiennes. Regardons les faits. Euh, Vladimir Poutine euh, n'a pas rempli ses objectifs. Objectifs initiaux de Vladimir Poutine, conquérir la majeure partie du territoire ukrainien, renverser le régime de Zelensky et installer au pouvoir à Kiev un pouvoir à la solde de, de Moscou. C'était l'objectif de Vladimir Poutine. Objectif qu'il n'a pas atteint. Objectif militaire et objectif politique. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la Chine... La... Oui, la Chine revient dans euh, le jeu. Je veux dire par là que ce matin, la Russie est isolée, mais la Chine euh, euh, revient dans le jeu. Je vous parlais d'ordre mondial ébranlé. Euh, la Chine... Euh a proposé ce matin une sorte de plan de paix. Pas tout à fait un, un plan de, fait, de paix, euh, Jean-Louis Bourlange. Que dit Pékin Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue direct. Pékin s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. Pékin demande aux deux pays d'éviter toute attaque contre les civils. Pékin insiste sur le respect de la souveraineté de toutes les nations. Insuffisant oui, enfin, je crois que Pékin... Je crois que pour revenir à la, oui. à, au bilan d'un an, oui. je crois qu'on doit dire, il y a une formule que j'ai entendue qui n'est pas de moi, mais que je trouve très juste, la Russie n'a pas gagné, donc elle a perdu. L'Ukraine n'a pas perdu, donc elle a gagné. Je pense que ça définit assez bien euh, la situation depuis un an et en même temps, et c'est là où ça débouche sur le problème, la, la, les perspectives de, de traités de paix, de négociations notamment celles qui sont évoquées par les Chinois euh, nous sommes donc dans une situation qui n'est pas décisive sur le, plan, exact, sur le plan politique Donc la Russie n'a pas perdu jean euh, louis euh, si la, elle avait vraiment perdu non, elle a, ben, si euh, elle avait vraiment perdu nous pourrions non. imposer des négociations bien de en, paix euh, bien, bien entendu, la, la, la Russie a perdu parce que vraiment, ne pas gagner, quand on est la Russie, oui. avec l'armée qui, qui, oui. la, qui avait la, la, la réputation de l'armée rouge, les forces immenses, la supériorité démographique, la supériorité économique, le fait qu'en face d'un pays qui n'avait aucune puissance nucléaire, tout mmh. ça, crée un déséquilibre apparent mmh. qui ne s'est pas concrétisé. Mais là, où vous avez raison, c'est que la situation est une situation aujourd'hui d'équilibre. Or, oui. c'est là où les Chinois où la, la, perspe la, la perspective chinoise est un peu irréaliste, même si c'est intéressant qu'elle soit formulée, car moi je suis de ceux qui pensent que seule une modification du rapport de force, dans un sens ou hélas dans l'autre, euh, pourrait amener à des négociations de paix. Si, prenons la mauvaise hypothèse, si l'Ukraine s'effondre, si euh, on a une grande offensive russe euh, qui s'emparerait euh, d'Odessa, etc., ou, ou, ou qui, avec le concours de la Biélorussie, arriverait sur, sur Kiev... Les Ukrainiens seraient bien obligés de négocier, même si mmh. en fait la paix qui serait négociée serait une paix euh, euh, de, extrêmement de guerre civile permanente. Mmh. Mais bon, ça, ça serait la très mauvaise hypothèse. L'autre hypothèse, les Russes seront bien obligés de négocier si les Ukrainiens reconquiert l'essentiel de ce qu'ils ont perdu et constitue une menace et menace en réalité la Crimée. Et donc le problème de tous ces plans de paix comme le plan chinois, ils arrivent à un moment où aucun des protagonistes ne peut les entendre. Oui. En 1915, bon en 1915 oui. quand l'armée allemande occupait oui. le, le, le quart du territoire français, oui. euh, le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, etc., personne n'aurait dit bah, « on va faire un plan dans lequel on va donner un quart du territoire français à l'Allemagne et on va garder les trois quarts oui. ». Les Allemands voulaient d'ailleurs autre chose, ils en voulaient plus, et, et, et les Français évidemment ne pouvaient pas accepter ça. Donc, c'est pour ça que, quelles que soient les, les gesticulations des uns et des autres, et les les, les, oui. les Chinois travaillent leur image aussi, bien Mais sûr, quelle que bien soit sûr. la gesticulation des uns et des autres, la seule chose qui soit véritablement sur la table, c'est le rapport de force. Et nous, notre responsabilité, c'est d'agir pour que ce rapport de force soit favorable à aux Ukrainiens. Est-ce que vous avez lu la, la, la, la chronique, j'ai trouvé très intéressant dans Le Monde ce matin, de Jonathan Little euh, Non, euh, je ne l'ai pas lu. Euh, vous l'avez pas lu Lisez-la. Lisez oui, oui bon, l'écrivain oui. Jonathan Little. Je vais, je vais vous lire euh, quelques, un extrait, quelques extraits de sa chronique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce qu'il écrit. Nos pays, ceux de l'Ouest de l'Europe en tout cas, ne semblent toujours pas avoir pris la mesure de la menace existentielle qui pèse sur l'Europe entière. Ce que vise Poutine, ce n'est pas que la conquête de l'Ukraine, c'est la la défaite totale de notre système de société, de notre mode de vie avec nos libertés, notre ouverture, notre démocratie imparfaite mais indispensable. Tout se passe comme si au cours des 70 dernières années de paix, nous avions oublié pourquoi l'Union européenne a été créée, pour empêcher que jamais une guerre entre nations ne ressurgisse sur le continent. Voilà ce qu'écrit Jonathan Nathan et, et, et il pose la question, laisse-t-on croire à Poutine qu'il n'a pas perdu la guerre Oui je, je suis d'accord avec cette avec cette analyse, je suis en désaccord avec Hubert Védrine qui dit qu'il ne faut pas parler de guerre civilisationnelle parce que ça oui, nous mènera nulle que... part, oui. etc. Je crois que c'est ça. Et le, le, le, le pessimisme de, de, de, de, du texte que vous venez de, de, de lire oui. me paraît justifié. Il y a, écoutez, quand on regarde oui. géopolitiquement ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, euh, l'effondrement de l'Union soviétique, oui. on a le sentiment que nos valeurs, euh, le droit à la démocratie, etc., l'emportent partout. Euh, c'est la charte, c'est Fukuyama, la fin de l'histoire, les Chinois évoluent dans le bon sens, les Russes se convertissent à la démocratie, euh, on, on aura quelques temps plus tard le printemps arabe. Tout ce qui fait le fond des valeurs occidentales, tout à coup, semble reconnu. Regardons ce qui s'est passé 30 ans plus tard. On a perdu partout. On a reculé partout. Mmh. Les Chinois ont, ont connu l'évolution qu'on connaît, la Russie a connu avec Poutine l'évolution tragique que l'on voit, le monde, le monde arabe, le monde musulman s'est raidi à la fois dans le terrorisme islamiste d'un côté et dans des, des, des, des régimes extraordinairement répressifs, mmh. et maintenant nous en sommes à défendre nos valeurs sur le territoire européen, puisque l'Ukraine c'est sur le territoire européen, donc c'est comme si euh, notre, notre champ idéologique était une sorte de peau de chagrin qui s'était réduit. C'est pour, pour ça que je vous dis que l'ordre mondial était branlé. Absolument, ça je... vous avez raison. Et il y a péril en oui. la demeure. Et là, je trouve, je ne peux pas... Euh, je, on ne va pas discuter du de régime oui. des retraites, etc. Oui. Mais il y a quand même une dissonance, à mon avis, criante entre la nature de nos débats intérieurs, savoir si on doit travailler oui. un an de plus ou moins, etc. Et l'ampleur et des menaces et l'ampleur des menaces qui pèsent en France, en Europe, sur ce qui fait le fond de notre Alors, je, je patrimoine ajoute, civilisationnel. Je, je finis, je relis encore un autre extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je l'ai trouvé vraiment formidable. Quand quelqu'un vous impose une guerre... Il n'y a qu'une solution, la gagner. Les Ukrainiens ont raison, cent fois raison de dire que leur sang défend l'Europe. Et quant à ceux qui frémissent en invoquant la possibilité d'une troisième guerre mondiale, il est grand temps qu'ils comprennent que la troisième guerre mondiale, de par la volonté de Vladimir Poutine, est déjà là. Et que nous sommes tous dedans, l'Europe et les États-Unis, autant que la Chine et les pays africains qui souffrent de la faim provoquée par l'invasion russe et les dictateurs soutenus par les mercenaires du Kremlin. Poutine refuse de s'avouer vaincu, mais nous ne pouvons pas perdre non plus au risque de voir tout ce à quoi nous tenons le plus disparaître. Aucun de nous, ici en Europe, ne peut vivre dans un monde dont les règles darwiniennes seraient dictées par la Russie et par la Chine, un monde où le plus fort prendrait ce qu'il voudrait et le faible n'aurait qu'à se coucher ou mourir. A nous donc de décider que nous devons gagner la victoire de l'Europe dans cette guerre que nous n'avons pas choisie, passe par la victoire de l'Ukraine, il faudrait commencer par y croire. Oui, moi j'ai envoyé, euh, à la fin de l'année on fait des, des lettres de vœux, et j'ai envoyé des cartes de vœux à un certain nombre de gens, et j'avais pris une citation de Charles Peggy mmh. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend ». Et cette phrase, c'est une phrase que j'avais en tête, car elle avait été euh, fait l'objet d'un tract distribué dans les rues de Brive, de Brive-la-Gaillarde, le 17 juin, le 17 juin 1940, la veille du 18 juin, par Edmond Michelet. Grand résistant mmh. devant, j'étais très lié de, personnellement euh, à Edmond Michelet, qui était un environnement que euh, j'avais suivi avec beaucoup d'admiration, mmh. et cette phrase de Peggy est absolument fondamentale. Il faut... Quand on est agressé, il faut se battre. Ceux qui, est, ceux qui disent il faut maintenant faire un des compromis, etc., oublient que on est en face d'une agression caractérisée. Vous pouvez pas l'agresseur vous dire bah maintenant on va négocier. J'ai pris la moitié de votre territoire. Bon bah, je vais recéder un quart ou un... non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y, a eu, il y a eu une faute, un crime contre la souveraineté de l'Ukraine qui a été commis. Il faut que ce crime soit effacé. Et tant qu'il ne le sera pas, euh, tant qu'il ne le sera pas, nous devons rester vigilants mobilisé au service mais, de, de nos amis. Mais Jean... La différence peut-être euh, c'est que euh, ce, ce qui m'incite à non oui. pas à plus d'optimisme mais à une petite nuance, oui. c'est que je crois que cette surenchère poutinienne, sur le fond il est évident qu'il déteste ce que nous sommes. Il déteste la démocratie, il déteste l'égalité, il déteste la lutte contre la corruption, il déteste tout ce qui fait euh, ce à quoi nous sommes attachés. Mais s'il en surenchérit comme ça, c'est un peu parce qu'il a perdu aussi. Il en, il, il en met... il, il, il, il en utilise, met, utilise il, nos faiblesses il, aussi, il, pardon, Jean Le, le Bourlange. Sûr la corruption, elle existe aussi chez nous, vous oui, le savez enfin, bien. C'est pas, euh, pas la même. En Russie, c'est un sport de masse, oui. Oui. chez nous, c'est un sport d'élite, on va dire. Oui, c'est un sport d'élite, oui. oui c'est un sport d'élite, ça, c'est pas mal comme formule. Oui, oui, Jean Le Bourlange. Mais elle existe. Et il joue, il joue évidemment, sur les travers de, notre, de, nos, de nos sociétés occidentales jean luc Bourlange nous n'avons pas fait preuve de beaucoup de lucidité il y a quelques années face à Vladimir Poutine, franchement Non euh, mais on a cru, on, on, a, on a espéré oui. on a pris nos désirs pour des réalités c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent maintenant il le dit un peu moins mais il l'a dit pendant longtemps comme Hubert Védrine qui dit c'est nous qui n'avons avons pas fait ce qu'il fallait n'avons pas fait les gestes qu'il fallait si, quand on regarde par exemple un pays comme l'Allemagne, oui, mais... l'Allemagne c'est impressionnant à quel point ils ont investi dans l'idée qu'ils établissaient une relation de confiance avec euh, euh, avec euh, la Russie. Oui. Pas seulement Schroeder, mais d'ailleurs ils l'ont dit. Euh, Sigmar Gabriel a dit c'est un fardeau personnel qui pèse sur nous. Nous avons fait un choix, euh, un, un choix erroné. Le président de la République, Steinmeier l'a dit aussi. Nous avons fait une bévue. Ils ont mesuré que en faisant ce choix énergétique, euh, ce choix de coopération, ils ont fait preuve, comme a dit le président de la République de naïveté ça c'est vrai moi je suis pas j'appartiens pas à l'école naïve hein. je, je suis mmh. euh, je suis formé euh, à, aux disciplines internationales par des gens comme pierre Asner ou raymond Aron euh, qui euh, jean-claude casanova aujourd'hui mmh. euh, nous sommes à commentaire nous, nous, vous savez la devise de commentaire c'est la phrase de Thucydide hein. il y a pas de bonheur sans liberté ni de liberté sans vaillance moi je crois profondément à la vaillance je crois que si nous avons réussi à, à triompher des des de, de l'URSS pendant la guerre froide, c'est parce que nous avons été vigoureux fort, etc. Et depuis les années 90, on a bien vu que tout partait en, en, en brioche, qu'on n'avait plus du tout le fighting spirit, comme disent les Américains, on n'avait pas du tout la conscience du monde dangereux et dans lequel nous sommes, et du fait que ce que nous représentons et ce que nous aimons ne peut pas être obtenu sans un effort et sans une mobilisation permanente de chacun d'entre nous. Merci Jean-Louis Bourlange d'être venu nous voir euh, ce matin sur l'antenne. Vous êtes D'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous n'hésitez pas, hein, 0826 300 300. Dans un instant, je serai en direct avec euh, Anastasia euh, Pitpalova, qui est ukrainienne, qui vit en France depuis 2011. Je donnais des chiffres tout à l'heure euh, dans mon introduction. 115 000 Ukrainiens en France, dont 80 de femmes, 300 à 500 arrivés par mois aujourd'hui, moins qu'avant évidemment, 20 800 enfants qui sont, enfant, euh, enfants qui sont scolarisés. Dans dans nos écoles françaises Anastasia Pitpalova ukrainienne vit en France depuis 2011 elle a travaillé en Russie sa famille vit à Kherson elle accueille une partie de sa famille et plusieurs de ses amis sont encore en Ukraine il est 10h40 oui Jean euh, j'avais invité il y a oui. très longtemps à déjeuner parce qu'il était venu à Paris Boris Nemtsov oui qui a été assassiné dans les conditions j'y pense avec beaucoup d'émotion bien et sûr Boris nous avait dit m'avait dit euh, vous êtes mou vous êtes mou à l'Ouest, vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Le combat pour la démocratie en Russie est très important. C'était au début, période Helsinki. Il faut absolument se battre, cesser de nous encourager à faire preuve de réalisme. Boris Nemtsov qui était un, un qui opposant politique, de... et, euh, politique à, à, à dire Poutine et qui, qui a, a été, a été assassiné, assassiné sauvagement il y a quelques années. Bien, il est 10h15.